Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouveau défi Aujourd'hui les gars je suis en copole de mon pote Wolfix. bon il est pas à la caméra, il est juste devant moi Bon il est caché mais il a sa manette avec lui Et hey, ça va tous, c'est Wallfix <rire> Bon du coup vous l'aurez bien deviné, Wolfix est chez moi Du coup aujourd'hui les gars on va tourner une vidéo ensemble Cette vidéo est tout simplement que je vais tenter de faire un top 1 Et lui toutes les 30 secondes il va faire tout ce qu'il a en son pouvoir de me faire Père. Alors les gars, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin si vous voulez voir si fix a réussi à me faire faire n'importe quoi en game du coup, les gars, vous l'aurez bien compris, Wolfix est à côté de moi et il a une manette de PS4. Bon, vous voyez que les touches bug, mais voilà. On va essayer, euh, on va essayer de, spawn à, de spawn tranquille, on va aller à Friendly field. Du coup, lui, il a le la possibilité, toutes les 30 secondes, de euh, faire n'importe quoi avec la manette, ben, de me faire viser n'importe où, de me faire tirer. Et l'objectif, ça va être de me faire perdre la game. Moi, mon objectif, ça va être tout simplement de faire top 1. Allez, c'est parti. Bon, par contre, il le zizani dans mes touffes. Mais du coup, est-ce que toi, tu te sens confiant Est-ce que tu es prêt à me faire euh, lose game Ouais, exactement. <rire> Les gars je tiens à vous prévenir euh, Prêt ça commence déjà ouais, Si vous voyez pas son visage c'est normal c'est que pour l'instant il a pas envie de montrer son visage Et il le montrera peut-être euh, un jour euh, sur Twitch ou sur Youtube hein. Et toi c'est con tu veux pas quand tu veux pas montrer ton visage mais t'as rien tu fais scam Ah j'arrive plus Oui Je peux pas Roger. Oui. Je peux pas Voilà, déjà un kill. Tu vois que tu peux rien faire, je suis trop fort. Non ah. un buggy. Enfin, Ça C'est Ça buggait, bien sûr, ça buggait. Les gars, déjà, je viens à vous dire que cette vidéo n'est pas inspirée de moi, bien sûr. Cette vidéo est inspirée d'une vidéo de Safe Application. Je vous mettrai la vidéo en description si vous voulez la voir. Ok, les gars, deuxième tentative cette fois-ci. Je vais essayer d'aller dans un sponsor pour aller à le le Lille. Plus c'est à cause que la main et plus. J'ai plus de balles. Oh non, ça oh non, non. J'ai plus de balles, j'ai plus de vie Dans oh, la merde Je viens de me rendre compte, on a déjà 5 kills quand même Il ouais, faut que j'aille dans la zone moins. Attends, elle était pas allumée. Je sais, mais elle faisait pas ça. Yes. Oh je peux pas, faut que je pars instant Si je me fais toucher par la zone je suis mort Je me bats le plus vite dans la zone Ok, Les gars pour le moment ça va J'arrive à me débrouiller mais on a déjà 5 kills On est top 26 J'arrive arrive à me débrouiller quand même Ah non t'es un rat ouais j'ai raté une balle oh Mais pas pour d'autres fois je t'ai dit 30 secondes c'est que je le Oh le fils, regarde ma vie! On me pète dessus, je suis mort! Et en plus, les construire je suis tellement mal! Je suis dans la Vite, j'ai une minute pour reprendre toutes ces B là. Wouah Oh wow, j'étais entre la ville, là, mort! Allez! Okay, mange! Alors là, c'est tellement ton petit à juste 30 secondes. L'intervalle. Mais je bug trop! Hein? Tu sais quoi, Ria? 30 secondes d'intervalle, c'est difficile? Oui, bah, c'est impossible, je peux rien faire. Ok, tu sais quoi, Ria? Si j'arrive à faire ton pas, on essaie de corser, ok? Ouais, bon, ok. Pas chance, ça va être un je peux pas te voir à On va lancer, on va essayer de ping les gens. Est-ce que j'ai galéré? Oui! Je suis mort, je suis mort. Oh. J'ai pas de heal en plus. je me dis comment ça se fait que je perds de la vie j'avais oublié la zone. J'avais complètement oublié la zone. Comment je peux oublier ça? Bon, les gars, cette fois-ci, on va pas jouer bêtement. Ok, les gars, du coup, pour ce pas cette game, on va aller, on va aller à on va tester, on va essayer d'aller la Slapicher. Je sais pas trop si j'ai envie de tester, mais on va, vas-y, non, fallait aller à l'UNAPS. Les gars, je tiens à vous prévenir, tous ceux qui vont s'abonner suite à cette vidéo, je vais euh, leur faire une petite dédicace dans la prochaine vidéo, même dans le prochain champ si ça vous plaît. Du coup, si vous voulez avoir votre propre dédicace dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais être dédicace à, déjà à ces personnes. Bon, vous voyez pas avec la veste là, mais va vois à l'écran les dernières à personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors, si vous voulez figurer dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, si vous kiffez le contenu sur Call of Duty, alors je vous mets le, euh, la chaîne TikTok de Wolfix qui est juste à côté de moi. La chaîne de TikTok de Wolfix dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la mienne. On est bientôt aux 700 abonnés. Je pense qu'il nous reste 30 abonnés. Yeah. Thomas, tu dégages. Fou, ouais, mais frère, euh, avec toi et mon tapis de souris qui mesure 2 mm, c'est ma faute. Déjà, il faut vraiment que je chante. Il faut que je trouve une meilleure, parce euh... que là, je vais pas faire l'enfer. Avec... Oh je vais la prendre. Hein voilà, bon, allez, hop, niveau 226. Et les gars, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel niveau vous êtes cette saison. Parce que la saison finit dans très très peu, peu de temps. Pour information elle finit je pense, en début mars. Oh, t'es un chien! Non. La tête de honte, t'es un bâtard! Non, je suis à l'hôpital TD! Oh. Ah, je... oh non c'est pas un bâtard dans l'histoire Ah merci Merci j'avais même pas capté que la zone arrivait 11 mars 11 mars la nouvelle saison Ok bah les gars la nouvelle saison c'est 11 mars je pensais que tu je pensais que étais un bâtard et que tu m'as emmené vers la zone Bah désolé frère je pensais que J'espère je pensais... que j'ai assez de construit pour me débrouiller Par contre j'ai abandonné mon air pour la des heures que j'ai pas eu Ok la, la, la, la 4 heures tu es dans la zone ok non je suis pas du tout bien en lui d'attente oh. Oh là là, oh là là moi. Yes euh... T'as pas de vie, t'as pas de vie Ça se voit ta mère, elle va t'offrir ta ps 5 pour Noël Oh là t'as pas, la tête d'eau t'as pas de vie T'as de la chance que j'avais le bleu là. Il oui, reste cette personne, s'il te plaît fais pas de Et les gars si vous kiffez ce genre de vidéo avec des défis avec Office N'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires On en fera sûrement d'autres C'est quoi frère, euh, mon en enfin, est une crise d'épilepsie? Oh non non, il non, faut que je fasse enfin Je te vois, je te vois du coin de avec ton bras là Je sais que tu vas toucher Oh, malheureusement les gars je pense que cette vidéo va se finir sur une défaite. Du coup j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo en me voyant rage comme en gros et lui qui a pris du plaisir. Bon vous le voyez pas mais prend du plaisir ça indique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si, euh, bah, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre pouce, ça me fait un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, on est très bon, j'ai 150 abonnés. Alors ça me ferait plaisir si on arrivait à 150 oh, abonnés avant la prochaine chance Fortnite Du coup on se retrouve plus tard dans la semaine pour un nouveau short et la semaine prochaine pour une, vidéo, une nouvelle vidéo bien sûr. C'était Skyplex, à très bientôt.